Bye. Uh -huh. Bonjour à tous Aujourd'hui, découvrez la Gravastar Supernova, une enceinte Bluetooth et une lampe en un seul appareil. Avec son design inspiré des mechas, un son puissant de 25 watts et trois effets de lumière immersifs, elle est parfaite pour l'intérieur ou l'extérieur. Profitez de 9 heures de lecture sur batterie, du Bluetooth 5.3, et connectez même deux appareils pour un son stéréo, par exemple une blanche et une noire. Procurez-vous la Gravastar Supernova pour illuminer votre vie et donner un look d'enfer à votre intérieur. Vous pouvez voir ma review complète sur ma chaîne YouTube GLG Review. N'hésitez pas à laisser un like un commentaire et abonnez-vous pour plus d'infotech